Почитувани во прилог можете да го погледнете интервју интервјуто со стажантката на Универзитетот Гоце Делчев во Штип господица Ема Мињоки Треба да истакнеме дека интересот за развојот на франкофонијата на УГД постои уште од неговото формирање. Имено, УГД може да се горде со многу истакнати франкофони, како на пример професор доктор Емилија Јаневиќ, кој е надворешен допишен дописен член на престижната Академи Национал де фармаси. Ректорот Боев и проректот Џидров со своите лични заложби овозможија оваа традиција да заживе уште поинтензивно. Имено, благодарение на нив и на деканката на Факултетот за туризам и бизнис логистика Татиана Бошков минатиот семестар поголема група од околу 30 студенти започна да го изучува овој јазик а наскоро се востанови и соработката со универзитетот Пол Валери, Валери од Монпелие. Професорот Јован Костов кој предава на катедрата за дидактика на француски јазик како странски сметаше дека соработката би се предлабочила и преку испраќање на практиканти. Па така од минатиот семестар Сона нас се Ема Мињоки, студент на втор циклус на студии se dostapne na Bonjour, Emma Je voudrais vous demander comment vous avez eu de réaliser, d'effectuer votre stage dans le cadre de notre université. Bonjour. Alors, pour, euh, pour le stage, j'ai... J'ai d'abord cherché de mon côté. Euh, avec la situation actuelle, ça a été très compliqué, donc j'ai eu beaucoup de refus. J'ai envoyé un message à M. Kostov. Et en fait, c'est lui qui m'a proposé euh, deux stages, dont celui de Macédoine. Et j'ai décidé euh, de l'accepter parce que c'est quelque chose qui me convenait et c'est ce que je recherchais. Et Merci bien. Et malheureusement, à cause de la pandémie, vous, euh, vous ne pouvez pas être euh, physiquement présente. Et quelles sont, en, en tout cas, quelles sont euh, vos premières impressions du travail avec euh, nos étudiants Alors, mes premières impressions, elles sont positives euh, parce qu'ils sont curieux. Et ça, c'est bien. <rire> Ils sont aussi plutôt à l'aise avec l'oral et la prise de parole, même si effectivement, parfois, il faut leur demander. Ils sont à l'aise avec le fait de parler dans une langue étrangère, ce qui est peu commun parfois en France. <rire> euh, c'est ça. Donc oui, ils osent parler et puis ils s'intéressent à l'autre et ils ne disent pas non quand on leur propose une activité. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Oui, merci bien. Et qu'est-ce que vous pensez, quels sont les, les problèmes euh, que nos étudiants ont euh, dans le cadre ou pendant l'apprentissage de, de français euh, Les problèmes, ça va vraiment être au niveau de la prononciation et des sons en français, euh, « u »,« ou euh, », et puis les consonnes finales, quand on dit euh, « être » ou « presse ». Ça va vraiment être ça la difficulté et aussi parce qu'en fait on est à distance et ce qui est plus difficile c'est l'entrée dans l'écrit. C'est de mettre l'apprenant en situation à d'écrire et c'est difficile pour eux comme pour nous enseignants à mettre en place. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez, quels sont les avantages de l'apprentissage du français donc, d'abord, français, c'est une langue internationale. Elle est présente à l'ONU, l'OTAN, euh, l'UNESCO, la Croix rouge l'Union européenne. Donc, c'est l'avantage. Aussi, la langue, le français, il est présent sur les cinq continents. Donc, où que vous alliez, vous pourrez communiquer en français. Euh, ben, un atout d'apprendre le français, c'est ensuite, on peut étudier en France, travailler en France. Euh, pareil, plus on apprend, enfin pour moi, plus on va apprendre de langue, plus ça va être un atout pour trouver un emploi, surtout dans les multinationales, françaises ou francophones. Euh, ça permet, et puis, ça permet d'apprendre appre une langue, permet euh, la découverte culturelle de l'autre. Et je pense que ça, c'est très enrichissant. Euh, bon, En plus, en France, on a quand même un passé historique qui est plutôt et qui peut être très intéressant à apprendre, notamment la littérature ou l'histoire en général. C'est ma question suivante. Qu'est-ce que vous pensez, quels sont les aspects culturels euh, qui, seront, euh, qui seraient intéressants pour euh, nos étudiants euh, bon, Je vais dire la littérature. Je trouve ça vraiment magnifique, mais il y a aussi euh, le cinéma, la musique, le droit. Euh, et puis comme, enfin, l'histoire aussi euh, de France qui est quand même intéressante avec les rois, avec la, la Révolution et puis ensuite Napoléon qui arrive et puis De Gaulle plus tard, euh, parce qu'avec les guerres, donc ça aussi je trouve que c'est intéressant. Oui, bien sûr. Et une question finale, euh, est-ce que vous voudrez visiter notre université, bien sûr, après la pandémie Évidemment que j'aimerais euh, visiter l'université et euh, votre pays. C'est vraiment ça qui est dommage avec bah, la pandémie, c'est que je ne puisse pas venir chez vous. Oui, c'est aussi un dommage pour nous, mais quand même, nous pouvons profiter de votre présence à distance. Oui, heureusement, je suis Merci bien de, de participer non seulement dans, dans l'interview, mais aussi pendant les cours et dans la préparation de nos étudiants. Merci, bah, merci à de vous voir. de m'accueillir.